Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Ogambani, votre consultant de business. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment euh, acheter un pack sur NextChain. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi. NextGen, juste cliquez sur le petit point de, au-dessus là pour voir la présentation rapide de NextGen. Maintenant dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer votre pack et comment chaque lundi vous devez réactiver votre pack pour que les intérêts continuent de tourner. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler, Olga Bani n'est pas conseillère en investissement. Toutes les vidéos que je vous propose, c'est juste à titre d'information ou de formation. Chacun fait de ça ce qu'il veut et est responsable de ce qu'il fait avec. Voilà. Et dans tout business, toujours, euh, comme je dis toujours, investir ce que vous pouvez vous permettre. Toujours faire vos propres recherches. N'attendez pas que quelqu'un se positionne sur sa chose et puis pour créer alerte, scam à gauche et à droite, c'est son argent. Donc, ceux qui ont trop pitié de mon argent, là, s'il vous plaît, Arrêtez de regarder mon argent ou ça scam ou ça ne scam pas, c'est mon argent, ok? Donc, euh, nous, on est des, des preneurs de risques Et quand le business est intéressant, je vous invite aussi à prendre votre part de risque. Alors, euh, alors euh, comment activer son pack quand vous avez déjà créé votre compte? Vous allez tout simplement venir ici au niveau de Buy Package. Vous cliquez sur Buy Package. Ensuite... À ce niveau, si vous allez voir les différents packs qui s'offrent à vous, les packs vont de 100 euros. Vous voyez que les packs sont avec les frais. Donc, de 100 euros à 5000 euros avec les frais de 10 dollars pour chaque pack. Voilà. Donc, par exemple, 100 euros ici en dollars, vous êtes à, avec les frais dans les 116 dollars, etc., etc. Voilà, en fonction du pack. Maintenant, vous, avant de choisir votre pack, vous venez simplement la sélectionner. Mode de paiement d'abord, vous cliquez sur Gateway to Maintenant, pour ceux-là qui ont cru au projet AMGEN et qui ont acheté des, des jetons AMGEN vous pouvez aussi directement euh, investir en AMGène. Mais nous, ici, on va sur la base qu'on a rien de tout ça et on choisit Gateway to Dans Gateway 2, donc vous aurez la proposition des crypto-monnaies, le bitcoin et l'USDT en TRC 20 ou l'USDT en ERC 20, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous avez vos USDT. Quand c'est fait, quand c'est fait, tout simplement, vous allez sélectionner, n'est-ce pas, le mode que vous voulez. Vous cliquez sur le package que vous voulez. Et quand c'est fait, vous allez vous retrouver un peu comme ici en bas là. Voilà, vous allez vous retrouver avec le statut off rouge comme vous voyez là. Ou ici, vous voyez. Donc, ce que vous devez faire... Ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le statut. Donc, vous allez venir cliquer sur votre package. Parce que quand c'est déjà rancé, vous allez voir un lien. Vous cliquez juste sur le statut et vous allez activer votre pack. Et il va passer directement à ON. Vous voyez, il va passer à ON. Et votre dès que c'est fait, vous allez venir au niveau de, du dashboard. Et vous allez remarquer que ce système d'engrenage est en train de tourner voyez vous remarquerez qu'il est en train de tourner il tourne là voilà et comme c'est un système d'intérêt composé le montant que c'est en train de, euh, de chaque lundi en train de trader c'est le capital plus les intérêts et ainsi de suite donc rassurez vous que cet engrenage est en marche si vous avez acheté votre pack et qu'il est statique, venez et cliquez dessus. À défaut, allez dans les paquets et cliquez sur activer pour que ce soit à on. Tant que c'est à off, ça ne va pas travailler. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais simplement vous inviter n'est-ce pas à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker aussi et surtout de me laisser un commentaire. Voilà. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me dire depuis quel pays vous m'écoutez. Donc les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao